Bonjour les amis, dans cette vidéo je voudrais revenir sur euh, les commissions des, des brokers. Souvent je, je vois des gens qui m'envoient euh, des commentaires en me disant Ah j'ai un broker, même le broker que vous recommandez, ça me coûte euh, 7, 7 euros euh, euh, lorsque j'ouvre une position, vous n'avez pas quelque chose de, de moins cher. Alors il faut savoir que 7 euros en général c'est ce qu'on c'est ce que demandent les brokers sur l'euro sur le, dollar par exemple. Mais euh, d'abord ce n'est pas de l'argent qu'ils qu mettent dans, dans leur poche. Euh, il faut payer bien sûr les banques qui sont aussi les intermédiaires entre vous et les marchés financiers. Donc 7, 7 dollars ou 7 euros sur un, sur un trade d'un lot euh, ce n'est pas beaucoup. Par contre ce qui est beaucoup c'est de trader euh, un lot. Donc un lot euh, sur le sur par exemple l'euro dollar, c'est beaucoup, c'est l'équivalent de 100 000 euros. Donc euh, je vous conseille pas lorsque vous débutez de, de trader un lot. Vous pouvez très bien trader un centième de lot, donc 0,01 lot. Là, vous pouvez commencer avec ça. Alors euh, si ça vous coûte 7 euros euh, sur un lot, ça va vous coûter 7 centimes sur un centième de lot. Donc, vous voyez on n'est plus, plus dans la même proportion et les débutants, il faut, si vous êtes débutant il ne faut pas commencer à trader un lot, il faut trader beaucoup plus si vous êtes sur l'euro donc sur l'euro-dollar. Donc ne tradez pas un lot, commencez par un centième de lot, 2 centièmes de lot comme ça vous vous, prenez, vous pouvez encore couper votre position, 3 centièmes, et monter petit à petit 5 centièmes et puis arriver peut-être à, à un dixième de l'eau petit à petit lorsque vous aurez de la pratique. Mais euh, c'est sûr que si vous perdez euh, 7, euros, euh, 7 euros rapidement parce que bien souvent euh, un trait de perdant qui vous coûte 7 euros plus encore euh, une perte euh, si vous faites euh, 10 pips de perte ça va, ça va commencer à chiffrer, euh, chiffrer beaucoup. Donc euh, moi je vous, je vous déconseille euh, de trader des grosses quantités comme ça. Euh, si au départ vous pouvez commencer avec l'euro dollar mais si vous voulez comme je conseille dans mes formations un marché un peu plus dynamique vous pouvez trader le DAX. Donc euh, je vous explique dans mes formations donc scalping, scalping plus Ishimoku, formation 5 de mes, de mes formations. Là je passe non plus à l'euro dollar mais je passe au DAX qui est un marché beaucoup plus dynamique et là vous pouvez euh, trader à, avec des quantités beaucoup plus faibles à, à 10, cent, 10 cent le point. Donc lorsqu'on parle des, des indices on ne va plus parler en pips, on va parler en points mais c'est pareil. Donc à 10 centimes le point, et euh, là, on va vous demander pour une ouverture de compte, euh, on va vous demander 2 centimes. Donc 2 centimes le point pour une ouverture de trade. Ouverture et fermeture, ça va vous coûter 2 centimes. Donc euh, à 10 cents le point. 10 cents le point, ça veut dire quoi Ça veut dire que si le marché descend ou monte et que vous l'avez pris dans la bonne direction, donc s'il fait 10 points dans un sens ou dans, dans l'autre, vous avez gagné 10 fois 10 cents. 10 fois 10 cents, ça vous fait 1 euro et ça vous aura coûté 2 cents. Donc il vous reste 98, donc 98 cents de gain. Donc vous voyez que les commissions des, des, des brokers normalement ne doivent pas poser de problème si vous avez une méthode de, de trading efficace. Donc c'est bien ça qu'il faut, qu faut déterminer lorsque vous débutez en trading. Ce n'est pas chercher à optimiser à ce moment-là euh, vos gains sur les commissions des brokers. Non c'est optimiser votre méthode de trading, c'est ça le plus important. Donc c'est arriver à faire euh, des gains suffisants. Parce que ce que je vois aussi euh, de la part donc des personnes qui me contactent, c'est qu'ils disent ça me coûte euh, 7 euros un trade mais ils coupent euh, leurs leur gains dès qu'ils ont 5 euros. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire non plus parce que Bien sûr, 5 euros, ils vont, vont couper leur gain à 5 euros. Ils vont attendre d'avoir une perte de 20 euros pour couper. À ce moment-là, ça va leur coûter 27 euros pour, en compensation, quand ils ont un trade dans le bon sens, euh, faire seulement 5 euros de gain. Alors évidemment, ils vont, ils vont paniquer. Ils ne vont, ils vont pas arriver à des bons résultats euh, rapidement. Ils vont se dire que le trading n'est euh, pas fait pour eux ou que la méthode qu'ils ont n'est pas bonne. Donc ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut, qu faut trader. Il faut bien sûr optimiser ses gains, c'est-à-dire essayer de garder ses positions en gains le plus longtemps possible et couper ses pertes le plus rapidement possible. Bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire parce que psychologiquement on a tendance à vouloir rapidement encaisser ses gains et les pertes on espère que le marché va se retourner et partir dans, dans le bon sens. Donc ce n'est pas ça qu'il faut faire. Si vous prenez un trade à l'achat et que le marché part dans l'autre sens et eh bien il faut essayer de couper le plus vite possible votre perte. Donc si vous avez deux, deux ou trois points de perte que vous sentez que le marché n'est pas parti dans le bon sens parce que vous avez des indicateurs qui vous disent que peut-être là vous n'avez pas pris la, la bonne décision eh essayez de couper le plus vite possible euh, votre perte. Pour éventuellement vous repositionner un petit peu plus bas. Mais bien sûr ne laissez pas euh, vos positions ouvertes euh, à la perte parce que sinon c'est ce qu'on appelle moyenné. Donc si le marché descend et vous prenez chaque fois une position pour essayer de compenser vos pertes, ben ça peut fonctionner de temps en temps mais euh, il vaut mieux que vous fassiez ça quand vous, ayez, quand vous aurez de l'expérience. Parce que sinon vous allez accumuler vos pertes si le marché continue de descendre. Donc ce n'est certainement pas la méthode à utiliser lorsque vous débutez. Il vaut mieux donc couper rapidement une petite perte et par contre lorsque le marché part dans le bon sens donc que vous avez rapidement un gain. Donc si vous avez pris le, le marché au bon moment donc Mettons que le marché est venu par là et vous prenez le trade par exemple ici quand vous avez un retournement. Donc ces points-là de retournement, je vous les explique quels sont les signaux dans mes formations. Donc vous découvrirez ça à ce moment-là. Donc vous partez là, ben ne coupez pas quand vous avez directement 1 euro ou 5 euros de gain, alors que le marché il va peut-être vous permettre de gagner 50 euros. Donc c'est là toute la différence parce que si vous coupez rapidement euh, vos gains, ben vous aurez difficile à compenser les pertes que vous ferez forcément de temps en temps. Donc c'est très important euh, et psychologiquement vous devez voir si ce n'est pas là que se trouve votre problème. Donc euh, d'abord premier problème, ne tradez pas au départ des sommes trop importantes pour ne pas avoir des pertes trop importantes qui vous font hésiter lorsque vous avez un, un bon signal et lorsque vous pensez avoir un bon signal ça bien sûr il faut avoir une formation qui vous donne les outils pour déterminer les bons signaux ou les moments euh, où vous avez une bonne probabilité que le marché parte dans un sens ou l'autre. Donc à ce moment-là ben allez-y mettez quand même euh, ne soyez pas trop, trop, trop prudent à ce moment-là je dirais allez-y mettez, euh, mettez un peu de, de volume. Pour quand même que vos gains soient importants et que ce soit à l'achat ou à la vente vous savez que vous pouvez gagner sur des marchés comme les indices ou même le forex dans les deux sens. Donc il y a beaucoup de gens qui, qui s'initient au trading et qui ignorent cela. Mais donc si vous avez un marché qui descend et eh bien ne coupez, pas, ne coupez pas trop vite. Hein. Si, vous, si vous avez 5 euros de gains, ben coupez éventuellement une petite partie de vos trades mais laissez quand même une chance au marché d'aller plus loin ou ne coupez pas ici, euh, essayez de tenir psychologiquement pour laisser le marché redescendre par exemple sur un, sur un support ici ou à l'inverse le laisser monter jusqu'à une, une résistance de manière à faire des gains euh, que ce, selon ce que, ce que vous euh, tradez, la quantité que vous tradez ça peut être 50, 500, 500 euros, 5000 euros donc ça, ça va dépendre du capital. Vous devez regarder quel est le potentiel du marché mais l'important est d'arriver à tenir psychologiquement, faire un maximum de gains et couper rapidement vos pertes. C'est la clé du trading gagnant. Donc je fais du trading depuis plus de 12 ans et c'est la base, hein. c'est arriver à ce que psychologiquement vous puissiez tenir une position le plus longtemps possible. Alors vous avez des journées où vous n'aurez pas la possibilité de faire des grands, des grands mouvements comme ça, vous devez vous contenter de petits gains. C'est la raison pour laquelle je vous conseille donc euh, ma formation scalping ou scalping plus Ishimoku qui vous permettra de faire des gains aussi bien sur des marchés qui, qui n'ont pas une très grande amplitude. Vous pouvez gagner lorsque vous faites du scalping lorsqu'un marché n'a qu'une amplitude de 30 points par exemple les personnes qui ne savent faire que, que du day trading et qui ne prennent des, des, des journées de gains que quand il y a 100 ou 200 points de mouvement, eh bien, ils perdent énormément d'argent là, alors que vous, vous allez pouvoir en gagner parce que vous allez pouvoir vendre ici, acheter ici, vendre ici, acheter ici, et vous allez peut-être faire 100 points sur la journée. Que, que vous allez encaisser et que les personnes qui font du swing trading ou du day trading avec des grandes amplitudes ne pourront pas gagner parce qu'ils ont peur, ils ne maîtrisent pas. Bien sûr le scalping ça s'apprend mais je vous conseille de commencer par cela, apprendre ça parce que ça vous permettra aussi bien de gagner sur des marchés comme ça que sur des marchés qui font 600 points. Si vous regardez mes vidéos précédentes, on a eu le DAX qui a fait euh, ces dernières semaines des mouvements de 600 points, euh, ça fait toute une différence. Hein. Vous gagnez en, en un jour ou deux, vous gagnez vo votre mois de salaire euh, facilement Donc, et sans prendre de risques. Donc une fois que vous avez pris une position comme ça et que vous avez euh, protégé votre position, ben vous pouvez partir vous promener et vous encaisser vos gains en fin de journée. Donc même en apprenant le scalping, euh, c'est tout à fait possible parce que vous maîtrisez le marché aussi bien pour des petits mouvements que pour des, des grands mouvements de grande amplitude et vous serez meilleur que les personnes qui se spécialisent sur le swing trading. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu, que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc si vous êtes débutant, euh, n'hésitez pas, suivez mes conseils.